Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui du très lourd, Lilith nous a préparé une vidéo où il parle de Baba, des développeurs qui jouent en mode baleine et bien d'autres infos. Franchement, l'une des meilleures vidéos de Lilith que j'ai vu depuis la création du jeu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 Even, comme je vous l'ai dit, avant de parler vidéo de Lilith avec franchement les mecs, ils ont vraiment donné des bonnes infos. En tout cas, moi j'ai trouvé ça super intéressant avec un petit retour sur bien évidemment le réveillon de Noël et euh, le super traîneau. Vous êtes nombreux suite à la vidéo d'hier m'avoir demandé combien de temps j'ai mis pour faire les 950 coffres que j'avais, combien de temps j'ai farmé les barbares et eh bien je dirais 3-4 heures, pas plus de 4 heures hein, c'est sûr, avec seulement 5 fils, donc euh, je les laisse sortir puis euh, je tourne avec eux, je l'ai fait en plusieurs fois pour tout vous dire, hein, je l'ai fait en 3 ou 4 sessions d'une heure, je voulais pas me prendre la tête hein, sur, euh, sur plusieurs jours comme ça c'était tranquille et ça passe plutôt détente comme vous l'avez vu donc voilà pour le temps et puis je vous l'ai déjà pour les points d'action, entre 30 et 40 000, 40 000 max. Pareil au niveau de l'entraînement aux armes. Vous le voyez, je suis sorti du top 10. Je suis 11e à présent. Pourtant, j'ai augmenté mon score 334 863. Là, les premières places sont à plus de 338 000. Je vais retenter encore une fois aujourd'hui. C'est le dernier jour avec la petite technique des troupes supplémentaires avec Jeanne d'Arc et Cléo, par exemple, en backup. Constantin et Mulan aussi en stackant, bien évidemment, plusieurs fois, 5, 6 stacks, avant de commencer à attaquer avec mon main puisque je vais le faire avec Xian Yu et Nevsky toujours sur la vidéo, je vous dirai, je vous ferai un screen et je vous le mettrai sur le Discord bien évidemment et pour finir le royaume doré, je vous invite à aller voir le tuto que je vous avais fait sur le royaume doré, ça marche toujours c'est le dernier, je vous en referai un, hein, promis euh, là, dès que possible dès qu'il repop, je vous referai un tuto mais au niveau du royaume doré, en appliquant exactement les consignes que je vous donne eh bien j'ai réussi à aller au niveau 20 sauf que cette fois, j'ai un petit peu euh, plus galéré que d'habitude j'avais moins de trucs comme vous avez vu hein. ma puissance a pas mal baissé, puisqu'on a tous baissé en puissance, et j'ai eu du mal à bien blinder en T5 donc j'ai un tout petit peu de T4 et je l'ai fini sans gloire, hein, comme vous le voyez c'est pas très glorieux, mais c'est fini, et c'est ça le principal. Donc, n'hésitez pas, les amis. À retourner voir mon tuto on va parler à présent vidéo de lit elle est sortie sans grosse promotion hein, je trouve cette vidéo et je ne sais pas pourquoi ils en ont si peu parlé parce que de mon point de vue elle est ultra intéressante et comme je vous le disais c'est l'une des plus intéressantes que j'ai vues. très probablement la plus intéressante de l'année sur les infos en plus ils y parlent de baba des développeurs des baleines bref de tout on y retrouve classiquement, hein, nos deux amis, Kevina et Brian, alors ils ont des vrais prénoms hein. pour euh, la jeune femme, c'est Ashia pour euh, le jeune homme à côté d'elle, c'est Léo, alors celui avec les lunettes, là, je ne sais pas du tout euh, qui c'est, ça doit être un, un autre cousin à Kevin, donc il leur demande, en fait, il va leur poser tout un tas de questions du côté, ils sont en mode interview, hein, du côté des développeurs et du euh, community manager, alors les deux, si je comprends bien, les deux sont community euh, Manager Et euh, là, Aja commence par nous dire que dans la team community, celui qui investit le plus dans le jeu, et apparemment c'est euh, même celui qui investit le plus du côté de chez Lily, du moins c'est ce qu'on en comprend, hein. euh, c'est euh, lui, hein, c'est Brian hein, qui claque toute sa thune euh, dans le jeu et tout son temps euh, également. Euh, il y investit beaucoup il nous raconte et euh, il va avoir la question qui va être posée euh, très classiquement c'est quoi sa spécialité alors il nous dit que lui c'est vraiment un joueur cavalerie il a tous les commandants euh, cavalerie euh, maxés pour le coup hein. et donc suite à cette, euh, cette remarque qu'il a tout euh, la cavalerie euh, maxée, euh, l'ami euh, de Kevin lui demande on va l'appeler Kevin 2 Kevin 2 euh, lui euh, demande euh, si en tant qu'employé de chez Lilith il hein, y a un mythe qui dit qu'ils sont aidés et ils ont tout gratuit Et ils disent bien évidemment euh, Lilith ne leur donnerait Alors d'un autre côté Même si Lilith leur donne des trucs Même si les devs leur donnent des trucs hein, évidemment, ils ne vont pas dire Oui oui on se prend des bundles gratuits Franchement je pense que Quand même Il faut quand même prendre en considération Le fait que euh, sur le discord Il y a des bundles qui sont donnés en tirage au sort à des joueurs avec euh, des gemmes Des 7000 gemmes il serait quand même étonnant qu'il n'y ait pas des bundles qui soient distribués aux employés, les mêmes bundles, hein, pas des bundles énormes, mais qu'ils aient quand même accès à plus de choses. Et je vous parle même pas du fait d'avoir accès aux développeurs, donc de parfaitement maîtriser les mécanismes du jeu. Il n'y a même pas besoin que Lilith leur donne tout. Hein. Le fait de maîtriser les mécanismes de, du jeu, de savoir quels commandants expertisés et lesquels sont éclatés et d'avoir accès à des bundles en plus gratuits, des gifts, des redeem codes gratuits les rend très clairement beaucoup plus performants que les de joueurs. Donc là, il revient sur le fait que lui, euh, il est boss des cavaleries, hein, que c'est de la balle pour lui, la cavalerie, et que dans son alliance, hein, c'est un peu le, le rallye leader en cavalerie. Alors, je ne sais pas s'il joue sur des serveurs chinois. À mon avis, il doit jouer sur des serveurs chinois et non pas sur des serveurs globales. Il dit ce qu'il préfère dans le jeu, c'est le côté tactique. Alors, évidemment, il fait la promo du jeu. Hein, il ne va pas nous dire... Et puis, c'est sa boîte. Hein, il va pas nous dire que le jeu est éclaté ou qu'il y a des trucs qui lui plaisent pas, il parle évidemment que des choses vraiment positive dans le jeu et donc c'est bien lui euh, le, euh, le plus gros spender dans la boîte de, de, de Lilith, hein, chez Lilith hein. c'est ce qu'il euh, nous redit et euh, il nous dit aussi que l'aspect stratégique du jeu et ce qu'il rend accro au jeu, euh, à ce jeu, c'est bien le cas hein. souvent euh, en Asie euh, les communautés asiatiques et dans l'e-sport c'est vraiment la tactique hein, qui fait que le jeu va réussir à prendre. Euh, donc il va passer à Asia à présent à Kevina et Kevina euh, va nous dire que elle au départ, elle ne jouait pas au jeu et c'est en étant recrutée et en devant répondre aux questions de la communauté ça c'est ouf, hein, qu'elle s'est mise euh, à jouer au jeu pour bien comprendre ce que, ce que les joueurs demandaient c'était un petit peu chelou quand même pour un community manager de ne pas connaître le jeu sur lequel il doit apporter des réponses et donc elle disait qu'au départ elle ne demandait pas elle n'osait pas demander aux autres et donc tu sais il y a un community manager si j'ai tout compris, hein, russe qui lui a expliqué euh, le jeu qui lui a aidé à progresser euh, dans le jeu et c'est euh, et c'est ce qui lui a permis d'avancer et après d'apporter de meilleurs conseils à la, à la communauté. Il nous explique aussi que, la, que Brian, je vais l'appeler Léo, mais Brian nous explique qu'il représente Lilith quand il joue. Et donc, contrairement aux autres joueurs, il ne peut pas euh, faire ou dire euh, n'importe quoi et qu'il est soumis à des règles et c'est euh, normal et aussi il doit répondre à un grand nombre de questions et donc il doit maîtriser les mécanismes du jeu évidemment il doit maîtriser les mécanismes du jeu sinon euh, il va répondre n'importe quoi et même en les maîtrisant, hein, vous le voyez bien les devs parfois nous font des retours totalement éclaté via le support VIP ou on dev feedback hein, sur des choses qui ne fonctionnent pas comme c'est écrit et comme c'est écrit quelle que soit la langue hein. et donc après on a le droit à des patchs totalement éclatés qui passent pour des nerfs ça c'est des choses euh, qui arrivent donc en tout cas ce premier aspect là je trouve ça vraiment très intéressant que les mecs parlent de leur expérience du jeu ils sont quand même dans la boîte en interne et que ce soit vrai ou faux ce qu'ils racontent ça a l'air plutôt sincère et plutôt vrai mais comme je vous ai dit évidemment ils vont pas nous dire qu'ils ont accès euh, à tout je trouve ça vraiment intéressant de leur part de partager euh, leur expérience du jeu et donc ils nous confirment il nous confirme qu'il n'y a pas de développeurs euh, baleine sur le jeu qu'il y en a certains qui euh, investissent beaucoup mais qu'ils n'ont pas des cadeaux offerts par Lilith encore une fois c'est ce qu'ils nous disent et c'est ce que la rumeur continue euh, de dire là euh, il nous explique euh, Brian que lui s'inspire beaucoup également dans le jeu de de euh, contenu euh, fait par euh, des euh, contentes euh, créateurs du jeu. Euh, je dois beaucoup l'inspirer, euh, Brian, j'en suis persuadé. Et, euh, et donc il y a des contenus euh, qu'il est fier de faire et il se sert beaucoup. Là on apprend, hein. on voit vraiment que Elite c'était une startup qui est devenue une scale-up et qui commence à devenir euh, un, un gros groupe, une grosse industrie, une grosse entreprise euh, du jeu vidéo en Asie. Je crois que c'est la troisième euh, à présent euh, en Chine. Et il explique qu'il se sert de ce qu'il a vu. Dans des, sur des chaînes YouTube pour créer du contenu. Alors il raconte qu'au départ les premières vidéos qu'ils ont faites eux, euh, Kevin et Brian, je vous, vous, vous avais commentées, hein, elles étaient totalement éclatées. Et ben il nous racontait que s'il l'avait fait avec OBS, euh, que euh, comme comme un streamer qui veut utiliser un logiciel gratuit et que c'était eux-mêmes qui lançaient et qui coupaient, qui faisaient le montage. Donc c'est pour ça que c'était pas terrible et qu'en plus ils n'étaient pas n'étaient pas habitués à être derrière la caméra et que maintenant ils ont une une équipe complète qui euh, les aide à tout créer. Ils il va aussi nous parler là euh, de sa rencontre avec Baba et l'idée, le sujet de l'interview qu'on a vu euh, de Baba. Il raconte ce qu'on sait déjà hein, sur Baba, que c'est quelqu'un de très respectueux, très poli, très gentil. Il insiste euh, là-dessus et sur le fait qu'il qu est très poli. On le sait déjà, hein, même si euh, c'est un personnage à part entière et qu'il est un petit peu mégalo et qu'il a un petit peu le melon par moment. Euh, c'est quelqu'un de très poli et gentil euh, de la vie de tous ceux qui ont pu échanger avec lui euh, avec lui et donc euh, il raconte que cette rencontre s'est extrêmement bien passée et c'est en discutant avec lui sur Facebook qu'ils qu en sont venus à vouloir euh, l'inviter pour euh, pour un échange pour un interview justement pour euh, pour l'anniversaire de rock, On se rappelle cette vidéo, je crois que c'était euh, l'année dernière ou il y a deux ans. En tout cas, c'était une vidéo euh, super euh, super sympa qui mettait encore plus sur un piédestal euh, Baba qui est euh, probablement l'un des plus gros dépensiers. Je sais même pas probablement, qui est l'un des plus gros Spender, l'une des plus grosses baleines du jeu. Et je crois en termes de puissance, il doit toujours être dans le top 5. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mais je crois qu'il est toujours dans le top 5. Là, il nous parle aussi euh, du système euh, Kevina. Elle nous parle du système de de patch du jeu euh, au départ il mettait des screenshots avec un pitch et il se faisait censurer par facebook alors là je comprends pas pourquoi il se faisait censurer euh, par facebook et donc maintenant ils ont choisi un nouveau format et un nouveau système euh, pour les patchs avec des screens du serveur de test ou des vidéos hein, comme je vous les montre et comme je vous en recorde parfois en accédant euh, au serveur de test donc vraiment on apprend vraiment les coulisses et moi je trouve ça super sympa euh, là brian nous dit même que lui, une des vidéos qu'il qu a adoré faire, c'était les coulisses, quand il a fait les coulisses de la création de du, des commandants. Vous vous rappelez de cette vidéo où ils étaient, ils étaient allés chez chez Lilith nous montrer comment on designait un gouverneur, comment on faisait chez Legu, ils avaient été plus précisément, comment on, ils accédaient à l'histoire, comment ils choisissaient les phrases qu'il allait dire. C'est vrai que c'était une vidéo super intéressante et ça changeait un petit peu des autres vidéos. Et donc, Guy, c'est ça. Le genre de vidéo qu'il aime faire, c'est un petit peu quand on est dans les coulisses. Parce que la question de Kevin 2 était justement c'est quoi la vidéo que tu as préférée Alors, ça, c'est la première partie de la vidéo. Je vous fais une ellipse sur toute une partie qui est, qui est ennuyeuse de mon point de vue, où il raconte l'expérience d'autres joueurs qu'il aura écrit. Et on a notre ami Brian qui va poser deux questions, une à Kevin 2 et une à Ashia euh, sur euh, leur euh, eux, ce qu'ils ont, euh, qu ont dans le jeu, des spécialités, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'aiment pas. Vous allez le voir. Il a une question euh, pour, euh, pour chacun. Euh, la première qu'il va poser à notre ami euh, Kevin numéro 2 va être euh, sur sa propre expérience de jeu. Alors, c'est une expérience de jeu assez limitée et donc notre ami Kevin numéro 2 euh, va répondre avec euh Bon, là, ça a l'air d'être un... Je sais pas, je me trompe peut-être, hein, mais euh, Kevin numéro 2, il a l'air d'être un plus petit joueur de loin que Léo. Léo, euh, dans leur groupe, il passe vraiment euh, pour, euh, pour le, le PGM, le Pro Gamer. Là, en fait, il, il demande à Kevin, plus précisément même à Kevin numéro 2, il lui demande comment s'est passé son début du jeu. Donc, il raconte hein, qu'il se faisait scouter, etc., etc. Donc, des choses assez simples. Et là, il lui pose une question intéressante, un peu technique euh, à Kevina. Il lui demande, est-ce qu'elle préfère... Avoir très rapidement les T5 ou avoir 5 commandants légendaires expertisés. Alors, Là, euh, la réponse, elle est très simple. Hein. Alors, elle, elle répond un peu de manière ambiguë, mais euh, de mon point de vue, euh, il vaut mieux très largement avoir 5 commandants légendaires expertisés euh, plutôt euh, que de foncer sur les T5, puisque vous le voyez, hein, si vous n'êtes pas une baleine en KVK, vous allez utiliser beaucoup euh, les T4. Ça coûte beaucoup moins cher euh, pour le moment. Donc, de manière assez classique, vous allez foncer vers les 5 commandants euh, légendaires moi bon, En tout cas, si on me laissait le choix, c'est euh, c'est ce que j'aurais choisi. Voilà, c'est une vidéo que je trouve très intéressante. Je vous mets le lien en description. Euh, évidemment, elle n'est qu'en anglais, elle n'est pas en français et elle n'est pas euh, sous-titrée euh, en français. Ils ont même pas fait les sous-titres euh, en anglais officiel. C'est euh, YouTube qui, euh, qui sous-titre. Donc moi, je la trouve extrêmement intéressante. N'hésitez pas à aller, euh, à aller la voir, à aller la regarder. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sur le Discord. Hein, si je vous répondrai ou la communauté vous répondra avec plaisir les amis. Donc foncez voir cette vidéo. Pour finir, les amis, on va je vous ai gardé le zénith du pouvoir avec le petit score de fin. Vous êtes très nombreux à m'avoir partagé les scores sur votre royaume. Et bien je vais vous sur même votre zone géographique. Je vais vous montrer, il reste 14h50 et une seconde très précisément. Je vais vous montrer où on en est sur le mien. Le premier est à 36 millions. Alors pour le moment, le plus gros score que j'ai vu en screen, c'est 42 millions, 43 millions pratiquement, donc pas si énorme que ça, sachant que on a déjà vu des 150 ou des 200 millions sur cet event, on a même vu un cheater faire. 400 millions sur cet event, hein, avant de se faire bannir, évidemment. Donc, on est sur des scores qui restent quand même très, très sympas. 36 millions de puissance, c'est quand même un gros gap. Mais encore une fois, on a déjà vu des zéniths qui, qui sont montés plus haut. Et pourtant, le skin, il est énorme. Défense de cavalerie, plus 15%. Ça vaut vraiment, vraiment le coup, les amis, d'investir dessus. Si, encore une fois, hein, si vous êtes en position d'intégrer au moins le top 10. Sinon, vous devrez vous contenter hein, dans le top 100 d'avoir pendant 15 jours ou pendant 30 jours le skin. Donc là, c'est un peu, un peu le somme intégrale si vous ratez de si peu, surtout si vous investissez autant pour le rater, sachant que par exemple sur mon royaume, le top 10... Il est à 8 millions et demi. 8 millions et demi, ça peut aller chercher. Bon, en stock, j'ai de quoi faire, je pense, 30 ou 40 millions. Donc, je pourrais peut-être arriver sur un podium, sachant que si vous intégrez le podium, vous pensez bien que les mecs qui sont sortis vont essayer de re rentrer Vous prenez la 10 place. Là, forcément, regardez, il y a un jump de 4 millions entre le 9e et le 10e parce que le 9e ne veut absolument pas perdre sa place dans le top 10. Donc, c'est là que... Tout va se jouer sur cette zone là sur les dernières les dernières heures les dernières minutes tout comme tout comme l'entraînement aux armes c'est vraiment sur les dernières minutes que tout va se jouer vous le voyez entre le 11 et le 10 je suis 11 et, ben, il y a un petit gap on passe à 335 000 et c'est ce que je vais devoir aller chercher n'oubliez pas les amis demain vidéo paris sur la grande finale évidemment on va tout faire pour plier ce store, d'ailleurs je ramasse encore à trait de l'or, on va tout faire, on est à 1010, donc vous devriez tous avoir au moins 1000 pièces, on va tout faire pour éclater totalement ce store.